Nous avons l'avantage de présenter dans cette vidéo un sujet qui est vraiment très important, à notre avis, pour le développement. C'est la question de, des installations pour faire de l'irrigation. Irrigation pour la production végétale, toutes sortes. Alors, nous avons choisi pour ça un système qui est l'arrosage sous pression. Après plus d'une vingtaine d'années d'essai, d'abord par euh, certains de mes amis, et ensuite par moi-même, sur des systèmes particuliers d'irrigation sous pression, dont nous sommes convaincus euh, de la durabilité et aussi euh, du fait qu'à euh, à terme, ça va, ça va amener euh, des bénéfices immenses pour l'exploitant. Nous avons choisi donc l'irrigation par euh, euh, micro-aspersion euh, sous pompage solaire Photovoltaïque. Alors, euh, si on prend cette euh, irrigation par microaspersion, eh on peut tout de suite parler de, à la base hein, de quatre combinaisons possibles. Après, il y a des variantes selon que l'on dispose euh, d'un débit euh, plus ou moins important. Nous allons considérer le cas de deux sortes de débit. Hein, notre ressource en eau peut délivrer un débit de 5 mètres hein, cubeurs ou bien notre ressource en eau peut délivrer un débit de 10 mètres cubeurs. Et si nous nous plaçons dans ce cas, et aussi dans la configuration des hauteur manométrique totales, c'est-à-dire la pression totale qui doit être fournie par la pompe, on peut prendre aussi deux cas de figure là-bas. Un cas où la ressource en eau, là où on va pomper l'eau, n'est pas très loin, donc 35 mètres. Euh, y compris donc la pression qui doit s'exercer sur les appareils et deuxième cas de figure on peut considérer le cas où on a besoin d'une hauteur manométrique totale ou une pression totale pour faire fonctionner euh, l'équipement de 75 mètres c'est à dire à peu près un forage de 60 mètres de profondeur et qui va donc déployer une pression sur l'appareil sur le, le microasperson nous allons le montrer tout à l'heure euh, de 15 mètres, c'est-à-dire 1,5 bar. Ça, c'est vraiment un minimum. Nous savons qu'il y a beaucoup d'installations qui prétendent que l'on peut faire fonctionner ces appareils euh, sous des pressions très faibles, de l'ordre de 1 mètre, 2 mètres, ce qui n'est pas exact, parce que quand vous prenez les catalogues des fournisseurs, en général, même 1,5 mètre, c'est une pression minimale. Sinon, c'est autour de 2, 2 bar, c'est-à-dire 20 mètres euh, ou plus. C'est la même chose pour les appareils de goutte à goutte. Si on installe un appareil de goutte à goutte, sous une pression de 1 mètre euh, ou 2 mètres, on peut être sûr qu'à terme, ça va se boucher. Et quand ça se bouche, les agriculteurs vont jeter. Pourquoi Parce que la pression faible, 1 ne pourra pas permettre de délivrer le débit euh, qui a été annoncé par le fabricant euh, pour le goûteur en question. Et 2 le fait que cette pression soit faible va euh, favoriser le dépôt euh, d'éléments solides, y compris donc des semences. Et donc, des algues vont pousser. Nous avons eu plusieurs cas d'expérience de ce genre et qui vont pousser complètement. Et quand c'est comme ça, le paysan, il va enlever et il va jeter. Alors, nous avons parlé de quatre systèmes de base, de configuration de base. On peut les voir ici, sur cette image. Alors, à la base, on peut faire donc un système d'arrosage. Ici, sur le schéma, nous avons montré plutôt sur un forage, dans lequel il y a donc un château d'eau. Donc, la pompe est placée là, au fond du forage, bien sûr, il y a un château d'eau, ce que nous avons matérialisé par C, un système de batterie, un ensemble de batteries qu'on a maté matérialisé par B et un ensemble de panneaux solaires qu'on a maté matérialisé par PV, panneaux solaires photovoltaïques. Donc, dans ce système, C, B, PV, C, c'est pour euh, château, B, c'est pour euh, batterie et PV, panneaux solaires photovoltaïques. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, nous avons supprimé le château d'eau. Donc, c'est la batterie qui va déployer l'énergie maintenant. On peut pomper à tout moment si les batteries sont chargées. Donc, en ce moment, on a BPV, batterie, panneau solaire photovoltaïque et bien sûr, le forage toujours. Ça, c'est le deuxième cas. Troisième cas, ou troisième configuration possible, eh bien, nous avons euh, supprimé les batteries pour euh, restituer maintenant le, le château d'eau. En ce moment, on est dans le système CPV, C pour, pour euh, château d'eau et PV pour panneau solaire. Vous voyez là, les panneaux solaires sont là, vont envoyer l'électricité à la pompe immergée, l'électropompe immergée qui se trouve dans le forage, qui euh, va donc faire sortir l'eau. Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de soleil, l'eau stockée dans, la, dans le château d'eau va pouvoir être arrosée aussi pour... Euh, utilisé pour l'arrosage. Et le quatrième, la quatrième configuration possible, c'est qu'on supprime et le château d'eau et les batteries. Bon, vous vous rendez compte, là, en ce moment, il n'y a que les panneaux solaires et donc, dès que le soleil se couche, et eh ben euh, l'arrosage va s'arrêter. Bon, dans la zone euh, tropicale de Savane, hein, euh, on peut compter quand même sur, dans la plupart des pays, sur 8 heures au moins d'arrosage par jour. Tandis que, lorsqu'il y a le les batteries ou les châteaux d'eau, on peut compter sur 16 heures d'arrosage par jour. Donc, intuitivement, vous voyez que les superficies vont être plus importantes. Donc, voilà les quatre systèmes. Là, on a appelé tout simplement PV. Et les systèmes vont du plus cher, bien sûr, au moins cher. Alors, pour donner une idée des coûts, avec un dimensionnement rigoureux, hein, je ne parle pas de dimensionnement approché ou bien même en absence de dimensionnement, eh bien, si on prend la configuration, pour arroser un hectare avec euh, CBPV, c'est-à-dire qu'il y, y a un château d'eau, il y a un, euh, un ensemble de batteries, et puis, bon, le débit disponible à la source est de 5 mètres cubeurs, sous une hauteur manométrique totale de 75 mètres, donc je me place dans l'hypothèse du forage de 60 mètres, avec euh, euh, la nécessité d'ajouter... 15 mètres pour exercer la pression de 1,5 bar sur le micro-asperceur, le coût de ça, euh, qui peut arroser un hectare au bout de 16 heures de travail par jour, c'est euh, 62 000 euros. Vous voyez, 62 000 euros, vous pouvez faire la conversion dans la monnaie locale. Bon, maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si vous supprimez le château d'eau, parce que souvent, les gens pensent que le château d'eau est indispensable. Mais le château d'eau stocke seulement l'énergie potentielle de l'eau. Et ça peut être remplacé par les batteries. Mais il faut que ce soit de bonnes batteries. Et là aussi, on peut en parler, les batteries, il y a beaucoup, beaucoup de trafic là-dessus. Donc, pour s'assurer de bonnes batteries, il faut avoir des fournisseurs fiables dans ce domaine. Sinon, si on prend comme ça sur le marché, il y a euh, des faussaires qui vont changer les étiquettes, faire passer par exemple une batterie... De 120 ampères heures pour une batterie de, euh, de 300 ampères heures, on peut pas faire long feu avec ça. Les batteries ne durent que si elles sont correctement utilisées. Euh, prenez l'exemple des voitures. Si une voiture euh, nécessite une batterie de, on va dire, 100 ampères heures, si vous mettez 50 ampères heures, vous savez que si la batterie est correcte, 100 ampères heures, vous pouvez faire... Trois ans, parfois quatre ans, sans changer de batterie. Mais les faussaires vont enlever l'étiquette de, euh, disons, euh, 50 ampères qui était sur la batterie, qui est l'étiquette qui reflète la capacité réelle de la batterie, et vont remplacer ça par une étiquette de 100 ampères. Donc vous venez payer la batterie et vous allez l'installer dans votre voiture et elle ne va pas faire six mois. Parce que... le, le la consommation électrique suscitée par la voiture ne pourra pas être prise en charge durablement par la batterie. La même chose est valable pour les panneaux solaires. Et puis autre chose, lorsqu'on fait les installations solaires, les batteries n'aiment pas, on va utiliser cette expression, n'aiment pas être déchargées à plus de 50%. Donc si le besoin en calcul donne exactement, par exemple, que vous avez besoin de deux batteries, ça veut dire qu'en réalité, pour ne pas décharger à plus de 50%, vous achetez deux fois plus, c'est-à-dire quatre batteries. En ce qui concerne les panneaux solaires, dont nous allons parler tout à l'heure, le même principe vaut, mais les panneaux solaires cette fois-ci, leur rendement pour les meilleurs là, ça ne dépasse pas 20%, c'est-à-dire un cinquième. Ça veut dire que si votre besoin, les calculs, hein, là je ne parle pas d'approximation, mais les calculs révèlent que vous avez besoin de deux panneaux solaires, en, sept, en fait il faut que vous achetiez cinq fois plus, c'est-à-dire dix panneaux solaires. Parce que dans les conditions réelles de fonctionnement, le rendement ne va pas dépasser 20%. En général, c'est autour même de 9-10%. Cette installation que vous voyez ici, nous avons un appareil en bas, on peut voir, c'est fermé, qui peut donner directement la puissance qui sort. Et là, plusieurs fois, on a mesuré. Bah, pendant que l'installation est faite pour 1,4 1, kW, ce qu'on mesure ici, bah, c'est 14% de cette valeur. 14% de rendement. Donc, il faut en tenir compte. Je donne un autre exemple. Donc Je disais, j'avais parlé tout à l'heure du système complet avec euh, batterie et château d'eau. J'ai dit qu'il est intéressant, et c'est ça que nous recommandons en fait, euh, d'installer de, avec des batteries qui vont jouer en même temps le rôle énergétique des, du château d'eau. Maintenant, si on prend le système euh, avec 5 mètres cubeurs et une profondeur de, de, enfin une hauteur manométrique totale de 75 mètres une surface à arroser de 1 hectare et les 62 000 euros vont tomber à 41 000 euros donc vous avez au moins 20 000 euros c'est pas petit de différence tout de suite pour un réseau qui couvre une surface identique si vous allez à 2 hectares là 2 hectares le débit de, de 5 mètres cubes, ne suffit plus il faut que vous ayez une source en eau une ressource en eau qui peut vous délivrer euh, 10 mètres cubes. Alors dans ce cas, je donne un seul exemple, l'installation euh, BPV pour une surface de 2 hectares et une hauteur manométrique totale de 75 mètres, donc sur le forage de 60 mètres, et une pression à la fin sur, sur le micro-aspersor de 15 mètres, et eh bien cette installation va vous coûter eh bien, 80, 000, 80 000 euros Faites la conversion. Voilà. Donc, c'est pour vous donner juste une idée. Mais tout ça a besoin d'être rigoureusement dimensionné. Bon. Nous sommes en train de préparer même un livre dans ce sens. Si, pour ceux que ça intéresse, bon, ils peuvent nous contacter. Le livre, il va être produit sur papier. Donc, un très bon format, en couleur, et facilement consultable et utilisable par même les techniciens qui ont des notions assez élémentaires. Maintenant, si on continue. Avec euh, cette installation type que nous avons ici, on peut voir, euh, là, là, ces panneaux solaires euh, que vous voyez ont été installés là en série. Ça, là, ça c'est pour augmenter le... Euh, vous savez, quand on met en série comme ça, il faut installer. on va augmenter le, euh, le voltage. Et quand on met en parallèle, donc vous avez deux lignes en parallèle, c'est pour augmenter l'ampérage. Donc, dans le cas présent, en théorie, hein, cette installation peut fournir 1,3 kW pour une surface de 0,5 hectare. Mais ça, ça a été, le dimensionnement est vraiment strict strict minimum. Il n'y a pas de batterie ici. Ça utilise seulement le château d'eau. De château, château Et ça a coûté à peu près, pour 0,5 hectare, ça a coûté 23 millions. Maintenant, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, nous avons mis à la base ici, bien entendu, un contrôleur de charge. Mais sur le marché maintenant, on peut trouver euh, l'appareil que voici. Cet appareil, hein, je vais le poser là, qu'on puisse bien le voir. C'est un convertisseur solaire hybride, de 5 kW. Alors, ça c'est ce que nous, on recommande maintenant. 5 kW. Pourquoi euh, Parce qu'il est hybride. Si vous regardez à la base, ici, vous pouvez voir les deux fils, plus ou moins, qui viennent donc du panneau solaire, vont être connectés ici. Ensuite, les plus ou moins de vos batteries, qui vont être installées aussi d'abord en série, pour augmenter le voltage, et en parallèle, pour avoir l'ampérage requis, le plus et le moins vont être connectés ici. Et on peut aussi connecter les fils, vous voyez là, les fils du réseau de courant alternatif. Donc alternative current. Ça ce sont des courants continus et là courant alternatif. Et ça c'est la sortie donc qui va délivrer un courant alternatif à votre pompe. Votre électropompe. Ce qui est intéressant, lui, il va sortir. Bon, là, celui-là, cet exemple-là, il va en entrée, hein, il va nécessiter 48 volts, mais il va sortir du 220 volts. Donc, même si vous avez des installations, des petites installations au niveau de cette ferme, où il vous a besoin de lumière, ou encore de. Vous voulez faire fonctionner des réfrigérateurs, etc., eh et bien, on peut tout faire avec cet appareil parce qu'il va rendre du courant. Alternatif. Il faut noter aussi ce qui est intéressant à propos de ce convertisseur hybride qui est MPPT. Nous avons déjà parlé de ça dans une autre vidéo. Il faut choisir les MPPT parce que même si le soleil euh, ne se montre pas très bien à cause des nuages et les conditions qui ne sont pas idéales pour le rayonnement, la radiation solaire, le convertisseur MPPT peut tirer le maximum de courant de la situation réelle. Bon, à ne pas confondre avec. Euh, euh, PMW, qu'on trouve aussi sur le marché, qui est, très, qui est très courant, moins cher, mais c'est celui-là, M.P.P.T qu'il faut. Bon, ce que je voulais dire, c'est que euh, lui, il est doté d'un système de programmation où vous pouvez fixer les priorités. Euh, vous pouvez dire, par exemple, bon, s'il si y a du soleil, il faut utiliser préférentiellement le courant qui vient des panneaux solaires pour euh, faire actionner mes appareils, notamment donc l'électroporte. Là, vous pouvez dire, ben, si il y a le courant du réseau, bon, il ne faut pas utiliser mes batteries. Il faut utiliser le réseau. Et la nuit, il peut comprendre qu'il n'y a pas de soleil. Et si en brousse, donc il n'y a, a pas non plus de réseau, il va puiser le courant sur les batteries. Mais les batteries, encore une fois, doivent être bien dimensionnées. Le nombre qu'il faut, il faut prendre ça chez des fournisseurs fiables. Alors, ici, évidemment, le... Le courant est envoyé, et, euh, là vous pouvez voir, hein, j'espère que si on peut faire un petit gros plan là-dessus. Euh, voilà, c'est la sortie du forage. À l'intérieur, on a placé une électropompe. Nous avons montré dans une autre vidéo comment on place les électropompes. Voilà, même si dans ce cas c'était sur un puits, ici c'est un forage. Donc l'énergie qui vient, le courant qui vient du de, euh, de convertisseur hybride va actionner. Cette, euh, cette électropompe qui va envoyer l'eau n'est-ce pas nous avons, si vous le souhaitez vous pouvez mettre un compteur hein, pour mesurer votre consommation d'eau en tout cas cette eau, s'il y a un château d'eau ça va envoyer l'eau sur le château d'eau et encore une fois, regardez ce château d'eau à la base là ça il faut faire très attention nous avons là un château qui est placé à la base à 15 mètres 15 mètres, plus la hauteur de, des châteaux, même ça fait 3 mètres, donc c'est 18 mètres. Ça, c'est pour que lorsque le château va envoyer l'eau maintenant vers les asperseurs qu'on va voir tout à l'heure sur le terrain, et eh après déduction de toutes les pertes de charge, vous puissiez avoir la pression nominale. Cette notion de pression nominale est importante parce que même si au début votre asperseur semble fonctionner correctement, ce que beaucoup d'installations sommaires tendent à montrer actuellement, et bien vous allez avoir d'énormes difficultés, finalement vous allez arrêter. Mais si la pression est la pression nominale annoncée par le fabricant, et que vous assurez ça, vous avez un système qui peut facilement durer 15 ans sans problème. Donc ici, euh, nous avons vu beaucoup de châteaux qui sont placés à 1, 2 mètres. C'est une erreur. Hein, le dimensionnement rigoureux ne permet pas de placer un château à 1, mètre, 2 mètres c'est une erreur à moins que bon c'est un gadget qu'on installe à la maison et on veut faire des essais là dessus bon ça c'est pas des trucs durables mais quelqu'un qui veut tirer quelque chose de substantiel qui veut se développer à partir de sa production agricole pour faire une installation correcte et là on a un exemple de château de les deux ensemble ça fait 20 mètres cubes là aussi on dimensionne dans l'ouvrage que nous sommes en train de préparer et qui va sortir dans maximum un mois hein, euh, tout ça est bien expliqué. Voilà, donc maintenant, de ce pas, nous pouvons aller voir euh, ce qui se passe lorsque l'eau aura quitté le château d'eau. Euh, on peut mettre un, un certain nombre de petits équipements en tête avant même d'arriver sur le terrain. Si on utilise un château d'eau, donc l'eau est envoyée de la pompe, d'abord euh, dans les réservoirs du château d'eau, et puis par un réseau de tuyauterie, l'eau va descendre et on va maintenant passer dans ce qu'on appelle les équipements de tête mais je vous ai dit que le château d'eau n'est pas nécessaire on peut envoyer l'eau directement sur les équipements de tête et en ce moment on garantit qu'il y a des batteries derrière ou alors on fait le choix du système où il n'y a même pas de batterie, c'est à dire qu'au bout de 8 heures de temps de la partie ensoleillement et eh ben l'irrigation s'arrête bon, si euh, on veut faire euh, l'injection d'engrais on peut installer mais c'est facultatif donc là on a Montrer là euh, le tuyau qui continue. Le tuyau va passer dans un, un filtre ici à disque pour la micro-aspersion. S'il s'agit de goutte à goutte, bon, on va mettre un peu plus de filtration, hein, notamment le filtre à sable par exemple, qui va arrêter euh, les plus petites particules, y compris l'argile. Mais filtre à disque, ça ne peut pas arrêter les argiles, mais les plus gros débris, ça va arrêter. Ensuite, il est important d'installer une ventouse. Parce qu'avec l'arrosage, l'air tend à s'accumuler dans le réseau Et il faut créer un point haut Où vous avez un dispositif qu'on appelle ventouse Qui permet à l'air accumulé dans les tuyaux de s'échapper Sans laisser s'échapper l'eau bon, Cela permet de garantir que les débits normaux Puisque l'air accumulé dans le réseau Va créer un vide qui va diminuer les débits qui circulent bon, Donc une fois que ça c'est assuré Vous pouvez mettre encore un compteur Et ça continue sur le champ Maintenant, on va regarder dans le champ comment l'arrosage se fait à partir de la microaspersion. Alors, maintenant, nous sommes arrivés euh, au cœur même de, du dispositif euh, qui va faire euh, l'arrosage. Euh, il faut rappeler une chose importante qu'on a un peu tendance à oublier ou ne pas faire attention à propos, c'est qu'actuellement, la bataille même pour l'efficience de l'eau en matière d'irrigation, euh, se joue au niveau de la parcelle. Et on a souvent décrié euh, l'irrigation comme étant la plus grosse consommatrice de l'eau douce, toute l'eau douce dérivée par les humains. Hein, on a parlé de jusqu'à 80% de l'eau est utilisée par euh, l'irrigation. Alors, la bataille se joue vraiment actuellement au niveau de la parcelle. Or, c'est à ce niveau que euh, les aménagistes ont tendance à laisser les choses entre les mains de l'agriculteur. C'est-à-dire qu'on aménage depuis la ressource en eau, on aménage pour le transport, on aménage pour les, les transports intermédiaires, mais arrivé en tête de sa parcelle, on lui laisse le soin de distribuer l'eau. On perd les avantages. On peut comprendre cela par ce petit exemple. Même si vous avez une efficience de réseau depuis la ressource en eau jusqu'à l'entrée de la parcelle, de 95%, disons. C'est-à-dire que toute l'eau que vous, si vous dérivez 100 litres à partir de votre source, et que vous arrivez à la, vous amenez ça à la parcelle avec une efficience de 95%, c'est-à-dire qu'il y a seulement 5 litres qui se perdent en cours de route. Et maintenant, à l'entrée de la parcelle, vous laissez la distribution aux paysans. Donc, c'est 95 litres qui lui arrivent. Si la distribution à la parcelle, la méthode, la technique qu'il utilise, à une efficience de, disons, 50%, vous obtenez quoi Vous prenez vos 95 là, en divisant par 2, vous obtenez 47,5. Donc, même pas 50% d'efficience. Ça veut dire que l'eau à l'entrée de la parcelle, il va perdre la moitié. Il a 95 litres, il va perdre la moitié de ça, 47,5 litres. Vous voyez, non Or, là, l'exemple que j'ai pris, j'ai été très optimiste. Donc, euh, il y a un gros effort à faire dans ce domaine et les dispositifs qui permettent de minimiser les pertes au niveau du champ c'est-à-dire qui permettent de s'assurer que l'eau qu'on amène à la tête en tête du champ sera effectivement utilisée par la plante qui est installée eh bien il faut donner des dispositifs appropriés aux paysans et sur la base de notre expérience jusque là un de ces meilleurs dispositifs qui soit robuste qui permette un arrosage où il y a très peu de pertes et mais aussi dont l'entretien est facile par les agriculteurs et bien c'est le micro asperseur. Je tiens un exemple ici le dispositif est très simple hein. on trouve ça sur les marchés alors ou dans les boutiques spécialisées et euh, euh, on peut voir tout de suite que euh, il est du fait des diamètres utilisés il est beaucoup moins sensible au, au, au bouchage que les goutteurs par exemple et en, par ailleurs même si même si s'il arrivait que ça se bouge, voyez, le dispositif tel que, voyez là, je peux dévisser hein, ce crochet qui est en haut, je peux dévisser voilà, et enlever. J'enlève comme ça, et euh, je peux soulever ce qu'on appelle ici le déflecteur. Je l'enlève, mais en général, on ne va même pas arriver à, à tout ça. Il suffit de, de, de, ou de desserrer le crochet si vous envoyez l'eau sous pression. Ce est qui, est, est qui va obstruer, ce qui est en train d'obstruer le dispositif, ça va sauter tout de suite. Alors ça, c'est le gros avantage de cet équipement-là. Et en plus, ils sont moins chers, moins chers sur le marché par unité. L'unité, certaines boutiques, l'unité de ça, ça ne dépasse même pas, ça n'atteint que difficilement même un demi-euro. Bon, donc, si on regarde ça, alors ça, c'est l'appareil même de tête. Là, on l'a emboîté sur un tuyau de 6 mm, qui est en polyéthylène, qui résiste au soleil. Donc, il faut que cette partie soit en matière qui résiste au soleil. Et vous avez le pied là, qu'on plante dans le sol, hein, comme on peut voir dans cet exemple qui est là. là. Celui-là, il est là, ça vaut presque 10 ans. Alors, donc, euh, celui-là, c'est 40 cm, mais vous pouvez avoir des, des supports un peu plus, plus longs, hein, jusqu'à 70 cm, nous avons pu avoir. Et, mais parfois aussi si vous ne souhaitez pas ça on peut fabriquer localement hein, des supports toujours est dit que euh, ces supports sont très bien euh, très bien adaptés parce qu'on peut enfoncer là-dedans le tube de 6 mm et après donc l'eau arrive là et on va voir tout à l'heure en fonctionnement comment ça se passe la distribution et tout ça a besoin d'être dimensionné bien sûr donc il faut que les choses soient faites correctement il ne faut pas amener seulement des choses euh, des kits dont il n'y a aucun dimensionnement le tuyau de 6 mm dans les propositions que nous faisons aux gens eh bien, il est connecté là à ce qu'on appelle justement la, la rampe, donc il y a une série comme on peut voir c'est cette ligne il y a une série de, euh, de micro asperseurs comme ça qui sont connectés à ce qu'on appelle la rampe hein, évidemment il y a une petite pièce qui permet de faire cette connexion on voit la pièce ici hein. voilà, il y a une petite pièce là qui permet d'enfoncer donc euh, voilà hein, euh, le bout du tuyau de 6 mm contre le contre le tuyau cette fois-ci donc la rampe est un tuyau de 20 20 mm donc 2 cm de diamètre. Bon, donc c'est ça qui va amener l'eau et cette rampe aussi elle est connectée en tête à ce qu'on appelle un tuyau bon, ce tuyau Soit dit en passant, la rampe, elle est aussi en polyéthylène. Vous voyez que c'est exposé au dehors. Donc, ce sera euh, résistant contre le soleil. On ne peut pas mettre du PVC là. Euh, donc, il y a une série de rampes comme ça. On en voit deux ici. Qui vont se connecter à ce qu'on appelle un porte-rampe. Là, on l'a enterré parce qu'il est en PVC. Et nous, on le prend en tuyau de 50 mm. Et tout ça, ces chiffres, ce n'est pas, du, pas du, de l'arbitraire. Ça a été fait sur la base de calculs de. Des, des pertes de charge, des pertes d'énergie, pour minimiser les pertes d'énergie lors du transport de l'eau. Bon, donc ce porte ramp de, de 50 mm, il, peut, il va se connecter maintenant à une tuyauterie, on va dire euh, principale, euh, qui va faire 110 mm. Voilà, ainsi de suite, ça va remonter donc jusqu'à la sortie de la pompe que nous venons de voir. Maintenant, nous allons ouvrir. Euh, oui, là il y a une vanne qui est à l'entrée de chaque rampe donc si j'ouvre la vanne quand la vanne est en perpendiculaire par rapport au tuyau de la rampe c'est fermé donc quand je mets dans le sens dans le même sens c'est ouvert. et dès que j'ouvre vous voyez l'eau qui gicle l'eau qui gicle on va faire attention de ne pas mettre l'eau sur la caméra et là j'ouvre aussi là on voit l'eau qui gicle l'eau gicle Bon, ici, le dimensionnement a été fait compte tenu des propriétés de l'asperceur. Là, il y a une pression nominale de, de, 15, de 15 mètres d'eau, 1,5 bar. Et le dimensionnement est fait de manière à ce que, dans cet asperceur, donc cette ligne de rampe, et cette ligne de rampe sont écartées de 2 mètres. Si je mesure au pas, vous voyez que c'est à peu près 2 mètres. Mais quand on fait le dimensionnement, il est fait de manière à ce que cet asperceur projette l'eau jusqu'au pied de celui-là et celui-là aussi projette l'eau jusqu'au pied de ce premier c'est comme ça il faut qu'il y ait un recouvrement ça c'est le, le dimensionnement permet de voir ça pourquoi parce que l'eau le jet d'eau qui sort là, vers l'extrémité il a tendance à se s'éparpiller à devenir faible donc si on dit que l'eau qui sort là va tomber au milieu ici et l'eau qui sort là va tomber au milieu les plantes qui sont au milieu là ne vont pas recevoir suffisamment c'est pour ça qu'il y a ce principe de recouvrement. Donc, l'écartement entre les rampes, c'est l'ordre de la moitié du diamètre mouillé. C'est donc le rayon mouillé de l'asperseur. Et tout ce champ que vous voyez a été dimensionné sur la base de ça. Et ce qui est intéressant pour la microaspersion, c'est que les pressions requises, donc j'ai parlé de 15 mètres d'eau, c'est-à-dire 1,5 bar, sont relativement faibles par rapport à l'aspersion classique. Et puis comme les asperseurs sont, sont bas, les micro-asperseurs sont bas, bien, beaucoup de cultures maraîchères s'accommodent très bien de ça. Même les bananiers euh, s'accommodent très bien de ça. Les orangers s'accommodent très bien de ça. La laitue, ça passe très bien aussi. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre en valeur toute la bande qui est entre les deux lignes de rang. Et une erreur souvent commise, c'est que, euh, contrairement à ce que révèle le dimensionnement, les gens ont tendance, lorsqu'ils ont une rangée, toute une série de rampes comme ça, d'ouvrir tout en même temps. Or, le dimensionnement dit qu'on ouvre un certain nombre de rampes, par exemple 10. C'est ce qu'on appelle le nombre de rampes en fonctionnement simultané. Quand on fait le design, le dimensionnement, on détermine ça. Si c'est 10 rampes en fonctionnement simultané, ce sont ces 10 qu'on ouvre. Évidemment, on peut automatiser tout ça, il y a des vannes électroniques qui peut fonctionner à la lumière du soleil, qui a une petite batterie flanquée quelque part, et qui peut ouvrir, on peut les programmer même. Mais à la main, disons, ça veut dire qu'il faut mettre 10 en eau. Et si votre calcul révèle que vous devez amener une dose, par exemple, de 16 mm d'eau pour chaque 2 jours, donc 8 mm par jour, et que vous devez, après un temps d'arrosage de 2 heures de temps, vous atteignez à cause du débit dont les asperseurs sont capables, vous ouvrez ces 10 rampe pendant ces deux heures de temps et après vous fermez ces 10 et vous ouvrez les 10 suivants. C'est une, une rotation. Comme ça, l'arrosage se fait correctement. Mais sinon, si vous ouvrez, mettons que vous ayez 100 rampes comme ça, et vous ouvrez les 100, même si vous avez un fleuve à la source, vous ne pourrez jamais arroser tout ça. Donc à un moment donné, vous n'avez plus d'eau du sou qui sort des rampes. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Ici, on a une pratique de 20 ans sur les micro-aspersions. On a aussi le goutte à bouche. Peut-être qu'un jour, on va parler goutte à goutte mais pour l'instant ce que nous encourageons vraiment à mettre en pratique c'est la micro-aspersion vous voyez comment le jet d'eau il sort hein? Et nous pouvons témoigner que ces appareils sont là là ça fait une dizaine d'années et avant ça on les on a testé d'autres appareils pendant une autre dizaine d'années et ça marche très bien donc vous voyez l'eau qui est projetée hein, par cet on a mis là seulement deux lignes en marche jusqu'au pied de l'eau transverseur qui aussi va projeter l'eau. Donc la bande hein, va projeter l'eau jusqu'au pied ici. La bande est uniformément arrosée entre les deux. C'est de là du matériel robuste et l'efficience est élevée. Parce que là, contrairement à ce qui va se passer avec le gravitaire, vous faites couler l'eau dans des canaux. Donc, avant que l'eau n'atteigne, par exemple dans un sillon, avant que l'eau n'atteigne l'extrémité euh, du sillon, où il faut amener quand même la même quantité d'eau que là où vous avez commencé. Donc si vous voulez amener une dose de 16 mm là-bas, peut-être qu'ici en tête, il faut que vous ayez 32 mm, parce que l'eau commence ici d'abord, avant d'atteindre le bout. Ce qui fait qu intrinsèquement, l'irrigation de surface ou gravitaire perd beaucoup d'eau. Donc là, nous avons fait cette vidéo pour encourager les gens à adopter des solutions robustes, durables, basé sur les énergies renouvelables, et en particulier ici, l'irrigation par pompage, euh, la micro-aspersion du moins par pompage solaire photovoltaïque. Et donc, euh, si vous voulez avoir davantage de précision sur moi, sur ça, vous pouvez me, me contacter, et je ferai avec plaisir, comment euh, est-ce qu'on peut, on peut vous aider. Merci.